Chers traders et investisseurs, jeudi 16 janvier, bonjour. Alors, quelle nervosité sur ces marchés. Après la signature, comme convenu hier après-midi, de l'accord de phase 1 entre les Chinois et les Américains à Washington, les marchés ne savent tout simplement pas quoi faire. Nous avons réalisé ce matin rendez-vous compte sur le DAX deux longs et deux shorts dans la matinée. Et enfin, un trade gagnant sur le Bunt. Donc, ce n'est ni plus ni moins qu'un marché d'intraday. Les marchés passent leur temps à chercher leur voie. Et lorsqu'on commence le matin, on n'a aucune idée de comment nous allons clôturer le soir. Donc, il ne faut surtout pas faire de swing trading. Tout, toujours pas de nouvelles positions. Soyez patient. Nous sommes clairement dans l'attente de nouveaux catalyseurs, pour y voir plus clair. Mais ne vous inquiétez pas, ils finiront bien par arriver. Donc les marchés sont très très actifs en intraday, en tout cas pour VEGA Traders. Et dans ce contexte difficile, nous avons réalisé 6 trades gagnants sur 6 au tout début d'après-midi, accompagnés de trois médailles. Nous attendons des chiffres importants cet après-midi. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades. Une très bonne journée. Et à demain.